Dans cette vidéo, nous allons présenter les deux types de tableaux couramment utilisés et apprendre à en construire. Pour commencer, il est nécessaire de préciser que lorsque l'on fait une enquête, on récolte un certain nombre de données en vrac. Les tableaux nous offrent une manière efficace de ranger, mais aussi de présenter ces données. Il existe deux types de tableaux. Les tableaux à une entrée et les tableaux à double entrée. Commençons avec le tableau à une entrée. Et voici un premier exemple qui présente les résultats obtenus à la question « Quelle est votre couleur préférée ?». Ce tableau est constitué de deux lignes. Sur la première ligne, on retrouve le caractère étudié lors de l'enquête, c'est-à-dire la couleur préférée. À côté, on trouve les différentes valeurs de ce caractère, qui sont bleu, blanc et rouge. Et enfin, au bout de cette première ligne, une colonne totale. La deuxième ligne a pour titre effectif. Sur cette ligne, on trouve donc le nombre de personnes associées à une couleur donnée. Par exemple, le nombre 8 indique que parmi les personnes interrogées, 8 personnes préfèrent le blanc. Dans la colonne totale, complètement à droite, on trouve le nombre de personnes interrogées lors de cette enquête. Ici c'est 20, et ça correspond à la somme 5 plus 8 plus 7. Voici un autre exemple d'enquête avec lequel nous allons construire un tableau d'effectifs. Ici sont présentés les résultats d'une enquête durant laquelle on a demandé l'âge des enfants d'un club de modélisme. Le caractère étudié est... L'âge des enfants de ce club. Ce caractère prend cinq valeurs qui sont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans. Ce sont ces renseignements que l'on va porter sur la première ligne de notre tableau. Ajoutons à droite une colonne totale. Sur la deuxième ligne, on va inscrire les effectifs associés à chaque âge. Pour cela, comptons le nombre d'enfants de 11 ans. Il y en a 6. L'effectif associé est donc 6. On poursuit en comptant le nombre d'enfants. Il y en a 10. L'effectif associé à 12 ans est donc 10. On continue de la même manière pour les trois autres âges et on obtient le tableau suivant. Si on ajoute les effectifs associés à tous les âges du tableau, on obtient 50. Autrement dit, il y a 50 enfants dans ce club de modélisme. Poursuivons avec la deuxième partie de notre vidéo et présentons les tableaux à double entrée. Les tableaux à double entrée permettent de ranger et de présenter des données en étudiant deux caractères en même temps. Voici un premier exemple qui présente la langue vivante étudiée par les élèves d'une classe selon leur sexe. Un premier caractère étudié est placé sur la première ligne. C'est la langue étudiée. Ce caractère prend trois valeurs qui sont anglais, allemand et espagnol. À droite figure une colonne totale. Le second caractère étudié est placé sur la première colonne du tableau, c'est le sexe de l'élève. Ce caractère prend deux valeurs, garçon et fille. Comment lire un tel tableau Le nombre 3 nous indique que trois filles étudient l'anglais. Le nombre 2 nous indique que deux garçons étudient l'espagnol. Le nombre 11 nous indique que onze élèves au total, filles et garçons, étudient l'allemand. Le nombre 15 nous indique qu'il y a 15 garçons dans cette classe. Et enfin, par exemple, le nombre 27 nous indique qu'il y a 27 élèves dans cette classe. Voici pour terminer un autre exemple d'enquête avec lequel nous allons construire un tableau à double entrée. Ici sont présentés les résultats d'une enquête durant laquelle on a demandé à des personnes la marque de leur voiture et sa couleur. Un premier caractère étudié est la marque du véhicule. Ce caractère prend deux valeurs qui sont Citroën et Renault. Ce sont ces renseignements que l'on va porter sur la première ligne. Ajoutons à droite une colonne totale. Le deuxième caractère étudié est la couleur de cette voiture. Ce caractère prend trois valeurs qui sont bleu, blanc et rouge. Ce sont ces renseignements que l'on va porter dans la première colonne. Ajoutons en bas une ligne totale. La case à la croisée de la colonne Citroën et de la ligne bleue va contenir le nombre 3 car... 3 personnes ont déclaré avoir une Citroën bleue. La case à la croisée de la colonne Renault et de la ligne blanche va contenir le nombre 5, car 5 personnes ont déclaré avoir une Renault blanche. On continue de la même manière pour les 4 cases restantes et on obtient le tableau suivant. Il nous reste à compléter la ligne et la colonne totale. Et on peut lire par exemple que 25 personnes interrogées ont une voiture rouge ou encore que 23 personnes interrogées ont une Citroën et aussi que 35 personnes ont été interrogées lors de cette enquête.